Bonjour à tous, et bienvenue dans votre nouvelle émission de cuisine présentée par votre chef favori, a.k.a. moi. Pour ce premier épisode, nous allons commencer par quelque chose de plutôt simple un petit sandwich qui devrait vous redonner le sourire. Pour cette recette, vous aurez besoin de pain, du fromage végétal en tranche, de la margarine et une tomate. On commence par couper le pain en deux. Puis on tartine de margarine des deux côtés, sans trop en mettre. On va ajouter la tranche de fromage, en suivant bien son tracé, pour qu'il épouse la forme du sandwich. Puis on coupe quelques très fines tranches de tomates. On ira ajouter ces tranches sur le sandwich. On referme, et puis... Euh, c'est tout <rire> et Bah oui, c'est tout. Vous avez peut-être remarqué que ce sandwich n'est pas très stable principalement à cause des tomates qu'il contient. Son sandwich s'appelle le sandwich de la vie et c'est justement pour une bonne raison, car il est une métaphore de la vie. La vie parfois c'est pas très stable, ça se casse la gueule, mais si on s'y accroche de toutes ses forces et qu'on y croque à plein dents, Ça peut avoir le coup. On se retrouve bientôt dans un nouvel épisode de The French Tooth.